Bonjour à tous Ici la reine de la poupée Oui, je me montre pour de vrai à quoi je ressemble. Ça peut vous... Désolé. Ça peut vous paraître bizarre, voilà. Cette vidéo est pour parler d'un sujet important, la dyslexique. Enfin, la dyslexie. Puisque les dys dyslexiques, ce sont les personnes qui sont justement... qui ont ce problème. C'est un problème que j'ai et qui m'a posé longtemps des problèmes, des difficultés pour apprendre de l'apprentissage, inverser les mots et euh, l'orthographe. C'était pas très joli. Hein. Des fois, on comprenait rien de ce que je disais. Et puis, au niveau langage, c'était un peu euh, maître Yoda, comme c'était ce qu'on, à quoi on me comparait des fois. Donc euh, oui, j'ai inversé les mots, et euh, oui, alors C'est la question que vous allez vous poser. Pourquoi je fais cette vidéo exactement Et pourquoi j'explique ce sujet Parce qu'il y en a qui ne savent pas trop ce que c'est. Des fois, il y en a qui croient même que c'est contagieux. C'est pas contagieux. Par contre, on peut le transmettre en génération en génération. Ça peut arriver, comme ça ne peut pas arriver des fois. C'est une loterie. On ne choisit pas et c'est comme ça et on ne peut pas faire autrement. Après c'est difficile de s'intégrer parmi les autres parce que la façon de s'exprimer etc... et enfin, des fois on ne comprend pas parce qu'on a du mal à s'exprimer. Et je sais que ceux qui sont dyslexiques tout comme moi savent là où je veux en venir. C'est pour ça que des fois j'ai cafouille... je sais pas si on dit ça en fait... Même en avant des fois des mots même. Voilà. C'est un peu compliqué et voilà donc. Je sais que ça paraît étrange de faire une vidéo à ce sujet. Mais moi je trouve pas. Parce qu'il est important d'en parler et c'est très important. Il y a une personne un jour qui m'a dit que je n'y arriverai jamais. Elle m'a même dit que les princesses n'existaient pas. Alors que les princesses existent. Il y a la princesse Erika la petite princesse Charlotte en Angleterre, il y a eu la princesse Diana, il y a la princesse Monaco, c'est-à-dire Stéphanie de Monaco, et il y en a plein d'autres des princesses, et il y en a eu dans l'histoire. Et elle a osé me dire, cette personne, que les princesses n'existaient pas. Quand j'étais petite, elle a osé me dire ça. Bon, c'était pas le sujet réellement de la vidéo, mais pour vous dire que voilà, il y en a qui se croient supérieurs dès que vous êtes différent. Mais la différence n'est pas un défaut. Même si l'apprentissage c'est compliqué, c'est pas pour autant qu'on doit se laisser marcher sur les pieds, on doit apprendre et à... surtout ne pas abandonner aux moindres petites erreurs. Euh... Il faut avoir le courage. Il y a des spécialistes pour les personnes qui sont dyslexiques, ça s'appelle les orthophénistes. Moi j'en ai eu trois, pour vous dire. J'ai même vu des psychomotes, voilà, si c'est ce que vous vouliez savoir. Mais c'est surtout la dyslexique, le problème. C'est un problème oui et non. Quand on peut le surpasser, ben bah, voilà, c'est plus trop un problème. Mais pour ceux qui ont beaucoup de difficultés, qui ont beaucoup de mal, désolée si la vidéo n'est pas stable, je tiens l'appareil avec ma main. Donc voilà. Mais surtout, si vous êtes dyslexique, n'abandonnez pas. Ne lâchez rien. Montrez à ceux qui vous ont dit que vous arriverez à rien, que vous pouvez arriver. Qu'il suffit juste de s'améliorer. Ça peut mettre du temps, des années, mais on s'en fout. Le temps que... En fait, on arrive à réaliser nos propres rêves. C'est ce qui a le plus d'importance. On s'en fout de ce que les autres vont dire. Se moquer de nous parce qu'on écrit mal, etc. On s'en fout. C'est pas leur problème. Ou peut-être que si. Peut-être que certaines de ces personnes le sont aussi et qui ne veulent pas le reconnaître. Après, je ne sais pas. Puisqu'on ne peut pas toujours savoir tout des uns, des autres, c'est presque impossible. Donc, désolé si c'est pas stable. Voilà, ouais, donc j'ai des crampes. Je change de bras parce que j'ai des crampes. Voilà. Donc, maintenant ceux qui vont dire « Oh, t'es dyslexique, tu n'arriveras à rien, laisse tomber. » Ne laissez pas tomber. Comme je l'ai déjà dit. Faut montrer de quoi on est capable. faut juste améliorer notre façon d'écrire, notre langage. Mais on peut faire ça avec des exercices et bien évidemment il faudrait mettre les exercices d'une façon qu'on puisse mieux les comprendre et mieux s'orienter. Monter souris est adapté pour les enfants dyslexiques. Voilà. Si vous connaissez pas Monter souris, bah voilà, il y en a qui font l'école à la maison parce qu'ils ont beaucoup de mal à l'école normale. Il y a des classes spéciales à l'école, dans les écoles des fois. Pas dans toutes, mais il y a des classes spéciales pour les personnes dyslexiques ou d'autres handicaps du même genre. Même s'il y en a qui n'aiment pas trop dire que la dyslexie est un handicap, c'est quand même un peu un handicap et c'est mis dedans. Voilà. Euh, s'il y a du bruit, c'est mon PC qui en fait. Voilà, je suis désolée. Donc si une personne est dyslexique, n'allez pas la juger. Non. Elle y peut rien qu'elle fait des fautes d'orthographe. Elle essaye de s'améliorer. Si vous la cassez... C'est pas ce qu'il faut faire. Pas du tout. Faut soutenir. Aider au pire. Voilà. C'est pas difficile. Peut-être pour certaines personnes, ça l'est. Et bien évidemment, ces personnes vont toujours vous juger. Mais n'abandonnez pas, surtout pas pour eux. Ça leur ferait trop plaisir. Soyez vous. Et ne lâchez rien. Rien du tout. Car l'apprentissage est important. Les difficultés à faire, des rimes par exemple, retard dans l'acquisition de la parole, ça aussi, retard de l'apprentissage de nouveaux mots, faible connaissance de l'alphabet, inversion des lettres ou écriture en miroir, oui je suis en train de lire en même temps que je vous parle, mais voilà, c'est rien que pour vous dire ce que c'est la dyslexie. <mérite> voilà, il y a aussi ça quand on est dyslexique ou quand on essaye de parler trop vite aussi également, voilà c'est les deux possibilités pourquoi on, des fois on parle un pas très bien ou qu'on ne comprend pas tout à fait donc ce n'est pas très grave mais faut quand même essayer de s'améliorer de toute façon il y a beaucoup de personnes vous jugez parce que vous êtes différent voilà, c'est clair et net je m'appelle Lucie pour ceux qui m'ont probablement jamais rencontré. Et si jamais vous m'avez rencontré et que vous tombez par hasard sur cette vidéo, voilà. Ne marquez pas de messages haineux s'il vous plaît sous la vidéo en cas où que les messages soient possibles d'être écrits en dessous de la vidéo. On ne sait jamais avec YouTube. Donc voilà, je vous dis salut salut et à une prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter et à vous abonner. Et activez la cloche de notification. Je vous dis salut et à une prochaine vidéo.